17 octobre 2022. Mesdames et Messieurs, nous comptons avec vous sur le canal pola.it.com et son plaisir pour nous porter vidéo ça pour vous, même si on boit. Nous avons une pile tristesse qui a que nous par rapport avec un gros perte de et la musique haïtienne dans ce fait là. Nous voulons parler de mi ben, Mesdames et Messieurs. et bien, nous détaillons déjà, nous n avons pas besoin de parler plus sur le dossier ça parce que... Son bagage qui grave en pile monde, pourquoi abkablier, beaucoup ça que nous se prenons là. Information qui sali, mesdames et messieurs, jeudi, c'est lundi 17 octobre 2023, et il y a un dans le pays d'Haïti, un pile manifestant dans l'Aria. Objectif là, c'est devant l'ambassade France, l'ambassade Canada, américaine. Et bien, mesdames et messieurs, nous disons que jeudi, c'est un pile, un pile boulara qui vient dans la République par rapport à un pile levé campé ça fait pour demander pays les États-Unis. By IT, y a chance non problème que nous mena enduré. Alors que c'est au même encore qui problème et au penser c'est y a qu'a et qui a solutionner problème ça. Eh bien mesdames et messieurs, nous le faire autant de détails sous dossier Vareux à Genève en famille et alliés. Mais toute maion qui gagne un délicie barbecue porte parole. Eh bien, mesdames et messieurs, dossier prend la rue sans filtre, vous prenez le saisir de comment, eh bien, et donc, l'ambassade, ça y MTG9 Genève à travailler pour eux, mettez 9 à bloquer le pays pour yo, yon façon pour yo régler le business, à yo, une façon pour montrer que yo, si yo cabin avec force militaire pour venir délivrer Haïti dans sa salier Ariel Henry, même, mais c'est un problème parce que je dis à la, peuple a décidé. Faut que des choses qui aillent, Faut que nous Monsieur Talma donc Jeb Fleur et Mipana Pana et manifestant au courrier de Monsieur et c'est bon pied Ariel qui sauve et bien, nous le faire entendre ça gain' dans pays ça. Ou pourrions saisir ouais comment? et bien, blanc les mêmes n'ont pas décidé pour laguer gagner. Nous on et eh bien objectifio c'est craser Haïti et puis au des nations ça n'a pas existé encore. Nous façon pour eux même yo prendre Haïti Namé. Tout détail ce vidéo jusqu'à la fin, guys. N'abandonnez. Question, blocage terminal Varua, Il fait partie du complot international. Aïe, aïe, aïe, <t 'en> Qui est ce babekoutaye? Pour prendre gros responsabilité sa sous-dole. Pour t'avoir bloqué toute l'économie au pays. Tout gros appareil, ça, pour, pour fouiller tout Gou appareil. Qui est-ce Babi Koutaye? Madame Monsieur, écoutez. Soukatan de matin, de matin, basoukatan de matin, debattan de l'autre radio. Non, Mais vérité n'a pas sous-table. Qui est-ce, barbecue Pour aller même seul, pour lui ta responsabilité responsabilité sa dol, pour lui ta toute économie en pays. Parce que, écoutez, madame, monsieur, gaz là, son produit transversal, transversal, donc ça dit que c'est l'argent pays, c'est l'économie payée bloquée. Et dossier gaz dans le pays d'Haïti il n'y a pas seulement rapport avec Haïtiens. Les intérêts dans question gaz là, il n'y a pas seulement un rapport avec des investisseurs haïtiens, il y a également des, des, des investisseurs étrangers, des officiels étrangers, Tyrf, madame, monsieur. Donc, gaz bloqué, dans la il fait partie du complot international pour mettre Haïti à genoux, parce que, regardez, je veux qui est bloqué ce gaz-là? Pour mettre Haïti à genoux, okay, pour, pour, pour nous être capable de vivre dans ce qui a planifié ce mensage qui une intervention militaire sur Haïti, madame, monsieur. Qui est ce Laissez-moi vous donner deux. De, Laissez-moi vous donner deux exemples. Est-ce que nous, j'aime tant des blancs, traités de kidnapper Et maintenant, tout ce de est est que nous, j'aime tant des rapports blancs sur Haïti. Blanc traités Babé de chef de gang. si nous, allons de Sinon nous allons aller comme un côté femme? Ça, on met le sous-barbecue, c'est un ancien policier qui est en rebellion. Vous dit madame monsieur, pas étonnant pour nous que barbecue soit donc Pas étonner. Et pour qui travaille barbecue Pour quelle ambassade Vous comprenez bien A le jeune. D'ailleurs, il était dit qu'il y a, -a des jeunes. Pour qui ambassade. Ke, Babikou a travaillé. Pour quelle Je dis, écoutez, Babikou, c'est c'est un pion important de l'international. D'ailleurs, l'international, à travers le BINU, l'a assumé parce que Mme Lalume, justement, lui prend sous responsabilité la fédération de ses gangs et elle a été jusqu'aux tribunes des Nations Unies pour défendre, pour faire un plaidoyer pour cette fédération de Genève, Mme, Monsieur pour Mme la il faut faire une fédération de qu'on de Ou pas de l'étefat, ou pas qu'on de l'étefat, ou pas qu'on parle de l'étefat, ou pas qu'on de l'étefat, ou pas ou pas la de l'étefat, ou pas ou pas de l'étefat, ou pas de pas qu'on parle de l'étefat, ou de pas pas pas de de pour le dans la phase côté que la défende gangue son base de fédération, même à l'ONU, c'est parce que justement, tu un temps préalable, entre ces soi-disant gangs pour te mettre confortable dans la mission que tu as gagner, justement, madame, monsieur. Mission, c'est pour nous dériver là c'est pour nous dériver dans le caroua. Et c'est la raison pour laquelle la mission débat. Nous avons toujours dit que madame Lalim c'est un artisan de Caroua, je veux dire. Pour ambassade l'ambassade, on va je dis à si on a posé question, on a posé question, qui a rapport avec l'ambassade du Canada? Son question de poser. Son question de poser. Pour qui ça, ambassade canadien, tu es obligé de prendre devant le pour l'encourager pour, aller, pour aller négocier avec le barbecue. Donc, on pense que le barbecue peut-être parle, lui seul capable de prendre une grosse responsabilité, ça, mais sous le pour bloquer tout ton pays, tout ton économie au pays. Madame, c'est qu'il y a pas jeune homme qui a passé dans le pays. Il m'a dit, regardez pour où si ce que pas barbecue ne devait être une amnesty? Parce que dans les rapports internationaux, il n'a pas jamais présenter le barbecue comme un chef de gang. bon il est un chef qui a Il est chef, oui. Chef d'organisation. Chef d'organisation. Il pas jamais mettre sous le barbecue. Genève, il y a un papier légal dans affaire affaires sociales. Affaires sociales, oui. Le jeune il a un papier légal dans les affaires sociales. Ah oui. C'est bon, Madame, monsieur. Dim Gibon en rapport international, yon kote aux jambes de blab de barbecue comme kidnappé. Dim Gibon. Donc, un pour nous, si barbecue, pas vene ici, madame monsieur. Et dit, a fait gazal, pour qu'a fini. Bon, bah nous ça sak passe dans pétionville pendant le week-end. Information. Ici, madame de Quand Kote a fait gazal, pas le fini, madame monsieur. Non, week-end non. Vendredi soir, je entredi, dis, vendredi soir, madame, monsieur. Gou pompe gazoline dans Pétionville, au cœur de Pétionville. Vous pouvez passer dans la pompe là Pour planter gaz Vous n'avez pas de bon gaz là Vous n'avez pas de bon gaz madame, monsieur, pour planter un gaz il n'y a pas de gaz là. Propriétaire pomplan. prend deux camions Simo avec Negga Goulet armés jusqu'aux dents. Il bloque deux, oui. Il vient avec deux trailers. Puis un matin d'août. Il peut le gaz qui est dans Pomple. Il mettre dans le trailer. Fini. Qu'est-ce qui s'est passé Là, il sous ma Fini. Comprenez mm -hmm. bien, madame monsieur. Donc, Donc qui dit que avec ça, avec Iso Attendez, madame monsieur. Comprenez bien. C'est Non, mais pas oublier ça, c'est ça Pas un goût, zingle Glendeau. qui qu'il va un qui va pas. Oui, d'accord. Parce que Gazan n'a pas pu m'en il n'a pas oublié si le giboule vend gaza là, c'est peut-être à 50 Ok? Ou bien si a pas appliqué le prix de gaza qui soit là, 560 goudes, est-ce qu'il y a? Donc il a à peu près dollars. Correct. Jodhia, les gommarchs noirs, quand ils l'as vu gallon gaza à 2000 0 goudes. Non, dollars, pas 180 14 dollars. 1 0 gomache quand il y a le marché noir, quand gaza, madame monsieur, à 2000 0 qui j'en bouge à 3000 gouttes Non, 2000 gouttes, c'est ce qui est un peu de l'offre de On est à 3000 gouttes, madame, monsieur. Qui j'en connais, propriétaire de pompe Qui a un gaz dans le là Il n'y a pas de gaz dans le Parce que dans le côté politique, pour bloquer le pays, il y a un peu pompe qui a un gaz dans le peuple. Il n'y a pas de gaz dans le Comment pour propriétaire de pompe ça, il n'y a pas de calcul économique ça Vous avez dit que j'en apparemment pour certains, il pense que le pays a marché normal. Parce que vous avez ici, depuis circulation, monté de son, pagin barricade, moun yon quand même fait effort, feu, paye le là, même si ça a pris, fort! Eh bien, nèg ici, depuis, depuis, depuis, depuis quand ça revenu, et que tout va bien, l'eau coule douce, donc il a aucun problème, et que peuple là, peuple là, a passer gaz là, la demètre le gètre, il a ce gaz là quand même. Ça dit, madame, monsieur, a fait gaz là, pourquoi après, tout vous pas mon donc, nous faisons carré nos problème parce que la question Gaza, blocage terminal Varoua, il fait partie du complot international pour nous arriver là. Mais nous devons faire comme si, dans un même temps, nous gardions le dossier avant d'entrer sur le point qui est dans l'émission de débat. Mm. Ok. Et je dis à son journée de mobilisation et de manifestation à travers toutes les du territoire national. Nous les correspondants qui sont sous place de tous les côtés. Nous allons assurer que nous, Barou, et on a un, radiographie, un diagnostic en fait, de, de tout ce qui a passé dans le pays à partir de correspondants que nous avons sous place. Ok. Je dis, c'est lundi 17 octobre. PIA pays a un gros frappe. Le 15 dans la soirée, lors du concert de Karimi à Paris, madame, monsieur. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Et l'un m'a dit qu'il faire plus mal que jean youé tapé hier, madame, monsieur. Maintenant, quelles leçons tirées de cette mort subite, de cette grande perte de la musique haïtienne du pays en général? Quelle leçon tirée? Ce matin, je voudrais présenter, en fait, toute l'équipe de Matin Débat. Nous voudrions présenter nos sincères condoléances, nos sympathies, famille éplorée à la famille de mika ben son papa sa maman et frère cousin madame ni madame ni petit li également nos sympathies à toute euh, la classe musicale haïtienne à toute euh, la société musicale haïtienne à toute l'industrie musicale haïtienne qui est très touchée donc par cette perte sais déjà ce qui fait et je pense que je dis hein, ce n'est pas un moment pour nous apprendre à nous envoyer monter sur l'autre, ou du moins son capital, sous la mort, Mika Ben. Moi, je me suis dit que tu plus fait mal. Tu n'as plus fait mal pendant la soirée du samedi jusqu'à dimanche. Tu regardes des politiciens comme Sindegrado, tu n'as pas été hypocrite. Tout politicien, tu n'as pas vu ses partis, Mika Ben, ça fait fait mal. On ce temps demandé quelle musique Mika Ben fait, on ne va pas me gonner. On a regardé le gouvernement, le ministère de la Culture, voyez, c'est parti. Je me suis dit, ce qui l'État même, c'est que je Michael de ses projets. Je ne sais pas Ce que je dis, c'est le moment pour nous de garder tête ensemble. Je me ensemble. Comment nous allons continuer vivre ensemble Comment nous capable organiser pour un nous bon vie ensemble. On vit ensemble, côté que tout le monde respecte le droit monde. Tout le monde, je dis, nous croyons que c'est le seul bagage qui s'est payé, qui s'est Haïti. Qu'est-ce que nous sommes capables de tirer de l'homme D'abord, je dis toujours, même ce matin, qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait un 10% pour Haïti. Malgré que Mika Ben, c'est un artiste qui investit pile dans le musical, il est un pile jeunes artistes, il est un pile jeune talent, il fait un pile coop d'eau, mais pourquoi Haïti est toujours sous cœur. Il n'y a pas spectacle en France seulement mi gaben doue grand drapeau rouge rouge bleu solide non c'est hmm. pas spectacle a paris pour faire pour faire mon ouais et que Mika gaben toujours grand drapeau rouge rouge bleu solide non non c'est de toujours chaque en occasion présenté ou après toute photo mi gaben toute vidéo ou après que toujours grand drapeau bleu rouge là sous dole parce que le coin dans pays il coin en haïti parce que c'est haïtien que le connaît lié je dis à c'est que j'ai plusieurs leçons que je ne pas tirer de ça qui s'est passé. De l'amour. La vie par rien. La vie par rien, madame et monsieur. Donc, je dis c'est faire ce que peut faire. Mission pour on peut aller ouvrir c'est fait. Je dis en tout, il y a un pour nous comprendre, c'est que Mika Ben, il n'y a personne qui comprend Mabel. Il n'y a personne. Il y a des c'est c'est tout le monde. Vous ah. à... ce... euh, a dit que camper goumen face à frère face à sœur empêcher frère sœur évoluer attaquer frère attaquer sœur pour grand merci à qui ça l'a rapporté à qui ça l'a rapporté Donc la vie n'est rien madame monsieur même ça t'est arrivé même tout ça t'est arrivé Pierre matin tout ça t'est arrivé ça c'est ça ça t'est arrivé sur lecido ça t'est arrivé n'importe qui monde la vie pas rien Je viens penser tout que faut ne saisir en fait mais ça, c'est ça que j'ai dit. Malgré que il y a une situation... Il n'y a pas en forme. Il n'y pas en forme. Moralement, il n'y pas en forme. Parce que il a cousin. Cousin jusqu'à présent, il n'y a pas de forme. Il n'y pas de forme. Il fait beaucoup de effort pour le capable de ce spectacle. Et après, il y a la ponte d'escalier. Il n'y a pas de camp. Il n'y pas capable. Et malgré le il n'y a pas Ah oui. Et plusieurs Red Bull. Justement, parce pas capable. Donc, il dit que... L'iphone est fort. Bon, probablement donc, bon euh, c'est que en tout agit, tout est comprendre que Monsieur prend en forme. tu de comprendre que Monsieur pas carrément le podium il Mais le fait que c'est c'est c'est son jour, c'est son heure, et eh bien il fait ça pour le faire et puis a aller. Je veux dire, qui les sont tirés en fait de cette mort subite Madame Monsieur. Et donc, demain et demain il y a bye, résultat résultats autopsie. Hein? Mm -hmm. Vous avez supposé faire autopsie à à là. Demain, tu as supposé gagner un résultat autopsie ça, et depuis la France et pour bah, et, et qui cause l'amour de monsieur. Le bon monsieur. Okay. Okay. Et, alors, le premier élément d'information qu'il y a, c'est que monsieur a consommé et, et Red Bull, boisson. énergisante, hein. Et mm -hmm. libéré 3. Et jusqu'à 4 même, selon euh, certains proches. Donc, est-ce que c'est ta l'icta Non, mais quand même, en fait, c'est clair. Ils sont capables de souffrir des insuffisances cadres à quoi on connaître, mon frère. Oui. Super, super checké, super Madame, c'est ça très important. C'est ça qui est important pour faire ça. Ah oui C'est que les artistes haïtiens, nous, nous ne pas organiser Ce n'est pas un cope-tout. Parce que nous avons un que de créer un petit compte de 3 000 5 000 7 000 Tellement que les musiciens vous payent, ce n'est pas un cope là. Mais en principe, on a un système même avec un président qui a déplacé, il y a un qui t'a de souffrir. Ou du moins, avant, on va le faire, on va le performer, on va le jouer. Si on jouer, à jouer donc jouer à, à 7 h du soir, ou bien on va venir dimanche. Non, le samedi, il faut le faire. Il faut qu'un médecin qui a, voilà, qui pouvoir dire comment il est à de tour. Parce que le tissu est très désordre Il oui. Ah, oui. y a pas de problème. Donc, il y, y a dans toute qualité de bagaille. Donc, en tout cas, je pense que ça, li, li, doi, li, doi, nous devons tirer le son de lui. La première leçon que vous nous direz, c'est que la vie, bien, fais ce que vous fait. Mm -hmm. Deuxième leçon, c'est que toujours quittons 10% pour Haïti. Et mm vous, -hmm. la musique haïtienne a connu de grands, de grands chanteurs. Et bien, dans les de la musique, bah, bon, Mika Ben, dans niveau Jean le Mouri, elle sur scène, devant son public, au sommet de sa gloire, mm -hmm. avec drapeau mm -hmm. haïtien, mm -hmm. madame, monsieur. Mm -hmm. Lui fait ça, peut-être un pilatiste, pas de fait, non? On a des des fanatiques de Timono, des fanatiques de Coupe Cloué, des fanatiques de Zaloubi. Ouais, Mais vrai. li li li fait ça on pas en pa qu'être tantiste pas faire dire que l'énorme niveau là, madame monsieur. Mm -hmm. Et je dis l'autre leçon pour nous tirer c'est que regardez qui Jean a ici avec étrangers OK? Affecté par une mort subite. Laissez-moi vous dire, le spectacle que j'ai vu à la télévision, son spectacle qui n'a niveau, pour moi-même, monsieur, le faire peut-être 2 à 3 millions de dollars, 2 à 3 millions d'euros, le spectacle, ça pourrait le monde. Karimi d'avoir toucher en 300 000 ou 400 000 euros. Mais niveau logistique, que moi, son logistique maximum, 400 000 à 500 000 euros, madame, monsieur. Et pas oublier, le spectacle de Karimi, je dis, même si vous mettez New Look, vous mettez disciples, vous mettez classe, vous mettez anglais, il n'est pas capable d'arriver arriver plein Arena. Ah oui. Ouais. Arena vous... plein? Ah oui, donc là, c'est ouais. ça. Même si vous mettez 5 jazz, ok, dans la musique haïtienne, il ne peut pas prendre longtemps pour un jazz haïtien faire ça, Karimi Même si vous avez des new look, disciple, des disciples, vous avez des classes, vous avez des anglais, il ne peut pas arriver plein Arena, madame, monsieur. Je vous dis pourquoi. Parce que Karimi, c'est en promotion au niveau de toute l'Europe. Yeah. Mon Galan Karimion madame monsieur dans spectacle là c'est pas son haïtien non Promotion spectacle que ça fait en Belgique d'ailleurs c'est pas haïtien que t'as fait non, ouais. c'est pas haïtien bon promotion haïtien donc t'as fait spectacle maintenant tout. Berlin mm. et, et, et c'est un Berlin c'est monsieur c'est peut être un qui t'a coordonné avec étrangers, ah. OK donc son étranger madame monsieur OK qui fait promotion 20 ans Karimion à travers presque toute l'Europe Les gens oui. qui sont en Belgique qui sont en Allemagne yeah. qui sont en Italie qui sont toute en Europe qui est venu dans spectacle madame monsieur pourquoi le monde accepté Tout le monde sest affecté par le fait que qui est sous ce nom et puis qui est levé. Alors, Luco Donc, ce que se dire, c'est que, pas qu'on est pour nous faire toute la de à Pas qu'on est pour nous faire toute la de tout OK Ce pour nous changer l'ordre des choses, pour nous changer pays, c'est dans la communion totale, on a avec l'autre. Et ceci, regardez ce qui passe passé, je suis venu le matin. Regardez ce qui s'est passé. Pas une question de couleur, pas une question de neige en haut, pas une question de neige en bas, pas une question de tête green. pas une question de cheveux si haut. C'était tout le monde qui était là et qui était affecté par ce qui est passé, madame, monsieur. Je dis à son mikaben probablement, ou que le va faire probablement, ça peut-être se va payer, comme les gens qui sont spiritualistes. Lui, même, lui, peut-être, une interprétation mystique par la question, mais nous ne parlons pas là. Okay? En tout cas, c'est douloureux. Eh? Ça fait mal en pile. Ça vraiment fait mal. Moi, je suis un peu de monde qui a crié le matin. Jusqu'à hier après-midi, je suis un peu de monde qui a crié. -ben. Ce n'est pas des monde qui a dit. Ce n'est pas un Ce n'est pas des monde qui a crié. Ce n'est pas Ce un qui a Haïti. Dans l'État Haïti, il y a un groupe d'artistes qui a parler d'Haïti sur le monde international avec sa musique, avec notre culture. <laughs> dans le moment où il y a dans le moment où il un pays étranger, qui okay, parle de Haïti mal, qui dénigrer Haïti, mon groupe d'artistes, un groupe d'Haïtiens, okay, qui portent pour leur pays, la culture du pays, dans notre niveau, qui fait que vous présente Haïti, donc sur notre angle, garder Haïti sur notre angle. C'est ça lié. Je dis, malheureusement, l'artiste par nous, qui importe ce que nous barons dans le pays, qui encadre au moins l'État barons dans le pays. Je veux dire, il y a qui sont tombés devant le public. Mais il y a un autre qui est à Saint-Jodier, 4 morts pauvres Il y a un autre qui est pas à manger, qui sacrifient vieux? Qui qui tout vieux à la musique, à la culture haïtienne Est-ce a nous autre chose qui est Madame, Monsieur, qui dans une situation extrêmement difficile Le cas de Chobo. le cas de Chobo n'est pas à la difficile. Chobo, Chobo n'est bon pas même. vous okay? <laughs> même. En tout cas, bien maintenant. Alors, euh, Alors euh, nous avons un pays vents, oui. pays vents qui Alors, est les mêmes, oui. et, et, et, et New York. Okay. Et, qui... Alors, sur certaines informations mm. également, nous Désir, et Madame et Mika Ben, mm. tu ben, as souhaité que le la fête est Moi-même, tu as souhaité que et Mika Ben enterré dans le pays d'Haïti, pour bon. ben, le funérail national qu'il faut. C'est important. La